Après l'obtention de Calyptique, comment avoir plus de clients plus payantes, webinaires, groupe Facebook privé? Alors, il y a euh, littéralement une centaine de techniques différentes pour obtenir des clients. Et ces techniques différentes fonctionnent plus ou moins bien en fonction de votre capacité à la mettre en place. Par exemple, si vous êtes, euh, vous essayez au webinaire et que. Euh, vous êtes très mauvais en webinaire et qu'en plus, ça vous prend énormément de temps de créer un webinaire, eh ce n'est pas du tout la meilleure technique pour vous. Si vous vous lancez dans les groupes Facebook privés, mais qu'en fait, vous êtes très peu euh, dynamique dans un groupe, vous êtes très peu à passer votre temps sur un ordinateur, vous n'aimez pas du tout être derrière les gens, à, aller, à écrire des posts, à les solliciter, à répondre à de, et à commenter en permanence sur un groupe Facebook, ben pareil, ça, ce n'est pas fait pour vous. Euh, si vous voulez lancer de la publicité Facebook, mais que vous ne savez pas gérer la publicité Facebook, ben pareil, ce n'est pas bon pour vous. Donc, en fait, la technique pour obtenir des clients va dépendre de votre propre capacité.